Good morning. Alle hiten, ich schreibe aujourd'hui le longishma ta va mond de khalib ben yitzhak befeni david ben pochl mazal fchina et dora bat tester, si vous sautez aussi prochaine étude de 2014 cette ש אותם כמה tam כמآ בפרות וכמآ אני א vin פרות ואמותר ילאק באנקרקה ווחל שלו להתלושים מינא אנקרקה כל הוא כנסה ארהי כי יש תולחן דבר ובלבד על נירשא ועלא continue à parler de la yevama que euh, de la yevama de la ktuva de la yevama soit soit on a déjà introduit bien dans la méchante précédente on va répéter les points essentiels qui nous concernent on ne va plus rentrer dans l'irsemilla ou sur le noirzelle ça ne nous concerne plus mais par contre on un point très important c'est de comprendre que la ktouba que le Yevama doit payer il doit la payer à partir des biens du frère et pas de lui soit moi je me suis marié avec une femme j'ai engagé tous mes biens en cas de divorce ou de décès, qu'elle ait une certaine somme pour pouvoir continuer sa vie sans mari. D'accord Ça, c'est la Touba. Tous mes biens, ils sont tous engagés. D'accord Pour le Yavam, hein, c'est différent. On a Réouven et Shimon. Réouven était marié à Rachel. Lorsqu'il s'est marié avec Rachel, il s'est engagé de lui payer une certaine Touba. Réouven décède sans enfant. D'abord, il a plein de biens à Réouven. Qui hérite en théorie, c'est tous les frères de Réhouven. Mais lorsqu'il a signé Yavama et qu'il va y avoir un Yavam qui va prendre cette femme, donc Shimon en l'occurrence, c'est lui qui va la prendre. C'est lui seul qui va hériter de tous les biens de Réhouven. Et pour payer l'Aktuva maintenant de sa femme, il ne va pas s'engager de ses propres biens, mais il va s'engager de payer des biens que Réhouven a laissés. Soit Réhouven a laissé deux appartements à Jérusalem. Ces deux biens, ils seront engagés pour payer l'Aktuva de Rachel. Mais si, et même si Shimon a pris, il avait cinq appartements à Tel Aviv, Nathaniel Khaifa, il devra, ces biens-là, ils ne sont pas engagés. Ça implique quoi d'avoir ce qu'ils sont engagés ou pas engagés Ça implique qu'il peut décider de les vendre, de récupérer l'argent pour aller investir, les mettre dans la bourse, ce que vous voulez. Alors que si les biens ils sont pas engagés, ils sont engagés. Il n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec. Il peut maximum vendre pour acheter tout de suite un autre bien, pour, pour, pour, pour qu'il fasse.. Oui d'accord, c'est comme un. comme une machine je ne pas en français, il y a une garantie de une garantie sur les biens bien immobiliers, ils sont engagés pour payer l'actuva de la femme. Et la femme, elle met son veto. Et en fait, dans toute notre mission on va justement parler de ça. Hein. Comment, quel type de biens sont-ils engagés pour l'actuva de la femme Étant donné que la femme, là, vous, vous comprenez bien qu'on a envie d'avoir le maximum de... Imaginez, vous me prêtez, vous me prêtez 100 000 euros, d'accord Et en contrepartie, je vais vous écrire une à tazara où je vais m'engager pour vous être même machkennes pour mettre en garantie mes biens. C'est sympathique que je vous laisse une garantie sur ma maison. Mais si oui j'ai cinq maisons, ça vous, vous serez plus intéressé à avoir cinq maisons que je vous engage, comme ça même si celle-ci, elle, elle brûle, il y en aura une autre où vous pourrez récupérer votre argent, et même si votre assez bon, il reste en une autre. D'accord On a envie d'avoir le maximum de garanties quand on s'engage. On a de l'argent, on n'a pas envie de que notre argent ils, ils, ils se disside. D'accord Ça c'est de manière générale, de ce fait. Maintenant on va s'intéresser à, à une finesse. Réhouven décède, il laisse des biens, mais il laisse aussi des métalités. Alors, lorsque son frère Shimon, il va se, il va se marier, il va prendre la Yevama, il va prendre Rachel, il va se marier avec elle, on a dit les biens de Réhouven sont engagés, maintenant, ils sont engagés, mais pour le moment ils être à disposition de Shimon pour qu'il les, les exploite. Et là, vont être à disposition de Shimon, Shimon va pouvoir les exploiter, et tous les fruits qu'il va manger, ça appartiendra à Shimon. Il laisse le capital à disposition pour payer la touba de Rachel en cas de problème, mais il il exploite, il exploite les biens. Donc il va acheter. Alors maintenant, on va s'intéresser maintenant à quelques petites finesses. On va se retrouver dans le même maroqueter qu'on avait appris plus haut avec le mari et l'histoire des fruits qui sont pour le moment plantés, qui sont en train de, qui ne sont pas encore arrivés au point de les cueillir. De manière générale, on va directement lire la Mishnah. C'est vite maintenant. Vous avez déjà assez de... compris le, le, le, le principe de la Mishnah. Il n'y a qu'un rive Son frère il a laissé des biens, de l'argent. Alors là, Michel me dit, écoute, il n'a pas laissé de biens immobiliers, mais il a laissé 100 000 euros en liquide sur des comptes en banque. Donc quoi Shimon il hérite de ces 100 000 euros. Peut-être qu'il peut les prendre et faire ce qu'il veut avec. Pas du tout. Il a car, ben bah, carca, il devra acheter un terrain avec cet argent. Et il mangera les fruits qui sortiront de ce carca, de ce, de ce bien immobilier. Tandis que le bien immobilier, il reste présent pour pouvoir, quand il y a de problème, qu'il puisse payer la dette, la dot à... Rachel, ça y est, va main. Ok Même principe. Si le frère il avait un champ, il a laissé le champ. Bravo le, le, le verger avec tous les arbres dedans, ils sont encore présents. Mais à part ça, il avait déjà accueilli 5 tonnes de pommes, une valeur de 50 000 euros. D'accord Qu'est-ce qu'on fait avec ça ah, Qu'est-ce que, qu qu'on fait avec ça le, le frère, il a le droit maintenant, ça y est, il a, il a, laissé, un, il a laissé un terrain. Peut-être qu'il aura le droit aussi d'en profiter, de manger les fruits, pas du tout. Tu vends les fruits, tu récupères l'argent, tu achètes un deuxième terrain, et tu laisses le terrain à disposition. Parce que les biens mobiliers que tu hérites, ils sont, que tu hérites de ton frère, quand, quand, quand, quand, quand il va lui faire le premier sa femme, c'est par là qu'elle devra en théorie payer, qu'il devra en théorie payer la couverture. en cas de problème, la femme, la yevama, elle impose que maintenant, qui prennent un bien immobilier et qui, comme ça, elle peut garder, elle peut, elle peut mettre en gage le bien immobilier. Parce que si tu vas commencer à vouloir manger des pommes et que tu le dois, parce qu'au cas où, vous imaginez, elle ne va jamais voir la couleur de l'argent, les biens immobiliers, c'est sans arrêt, ça bouge sans arrêt. Ok Donc, Perot c'est laisser des pommes, des fruits qui sont déjà coupés du sol, et bien, il a ben karka ou Il faudra acheter avec eux un bien immobilier, un terrain. Le hochel pour qu'il exploitera pour que lui mangera le fruit. Hamirchubarim b'akarka. Maintenant, il a laissé des miens, Il a laissé le Rouven il, il est décédé. Il a laissé un verger où il y avait dedans en potentiel, en capital, entre le terrain et les, et, les, et les pommiers qui sont plantés dedans, les poiriers qui sont plantés. Il y a une valeur de 200 000, mais à part ça, il y a dedans des fruits qui ne sont, sont pas encore arrivés à point. Ils sont pas encore consommables. Mais il y a déjà pour une valeur de 20 000 euros. Pour le moment, ils sont, ils sont là, mais on ne peut pas encore les consommer. Il faudra ensuite patienter trois mois pour qu'ensuite on en tirer de là 40 000 euros. 50 000 euros. Une fois qu'ils vont finir de pousser, qu'ensuite on va pouvoir les vendre, si la production elle va être bonne, il va y avoir 50 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait Ben, il y a les 50 000 qu'on va vendre des fruits. Qu'est-ce qu'on fait avec les 20 000 qui étaient déjà là au moment du décès On a la même marque au 4 en Rabémé, Rabémé, on va me dire, ben écoute... Les 20 000, ça fait partie du capital. Quand tu vas vendre des fruits, tu prends parmi les 50 000 que tu récupères, tu prends 20 000, tu achètes un terrain supplémentaire et tu prends les fruits de la femme. Tu les laisses à disposition de la femme. Parce qu'au moment où tu prends la femme, ou alors là, c'est à ce moment-là où tous les biens qui appartiennent qui au mari sont tous engagés pour, que, pour payer l'acte ouvra, et même les biens mobiliers, et même les biens mobiliers qui sont encore. Euh, qui, sont, qui sont censés être des fruits plus tard, mais pour le moment ils font partie du capital, ça appartient au mari. D'accord C'est clair Amar Abimeir, donc Amechubari Bakaka, les qui sont les fruits qui sont encore fixés au sol, Amar Abimeir, nous le dire Meir, chamin otam. On va les évaluer. Kama heniafin beperot. On va faire une évaluation du terrain avec les, on a dit les pommiers. Et avec on veut ça, les pommes qui sont en train de pousser. Alors on va dire un terrain pareil avec 50 avec 100 pommiers qui ont qui, qui, qui un potentiel de donner des fruits, il y a pour une valeur de 200 000. À part ça, il y a maintenant des fruits que, puisqu'ils ont déjà commencé à pousser dessus, il y a pour une valeur de 20 000, si tu devais vendre le, le verger tout de suite, tu, tu le vendras 220 000, sur cette différence-là des 20 000 supplémentaires, c'est ce qu'on appelle le motard, le supplément, de la motard et la carte, il faudra acheter avec eux un terrain, et, et lui consommera les... Il mangera les, les, il mangera les fruits du terrain qu'on achètera. Soit, je répète encore une fois, c'est ce qu'on a dit, de nouveau, le terrain avec les pommiers, ça coûte 200 000. Les, le fait que maintenant, les pommiers, sont déjà, ils sont déjà en train de donner des fruits, ça va faire un supplément de 20 000, mais ce n'est pas encore, euh, encore exploitable, euh, on ne peut pas encore les exploiter concrètement, ils vont même qu'ils finissent de pousser. Et en, à la fin, ça fera 50 000, tu prends 000 les 50 000 supplémentaires, tu tires 20 000, tu achètes un terrain et tu tires les pérots de l'heure. Ok. Voilà pour l'avis de Rabbi Meir. Maintenant, Chachamim, ils vont avoir une double discussion. Une chose simple et une chose un peu plus compliquée. On va d'abord traduire. Chachamim, Chachamim me disent Non, Perotamichoubarimbakar, bakar l'eau. Ça, on encaisse facilement. Chachamim, c'est comme les Chachamim qu'on avait vu plus haut. Ils me disent Non, le terrain avec les pommiers, c'est 200 000. Les fruits qui ont commencé à pousser, tu ne les mets pas sur le compte du capital, tu les laisses sur le compte des fruits. Et le mari, le, le, le, le yavam, il pourra manger les fruits s'il veut. Et ils ne sont pas engagés par la C'est Ça m'a qu'on avait vu dans le Mishalalé d'en haut, on a eu plusieurs avis comme ça. Donc, d'accord. Mais alors là, attention, c'est là où ça va devenir un petit peu... C'est pas compliqué, mais on va, on va devoir changer un petit peu de, de, de données qu'on a évoquées. Par contre, les, bien, les fruits qui sont tous chimi qui ont déjà été cuits, alors, le premier qui vient les saisir, Kolakodem, tout celui qui va devancer l'autre, Zachabaen, c'est lui qui va les prendre. Voilà. Kadamou, Zahra, si c'est le frère Shimon qui est vite venu les prendre, c'est pour lui, Zacha. Kadmahi, si elle, elle s'est dépêchée d'aller les chercher, il a Kach Ba'en Kach, et alors, il faudra qu'elle remette à disposition du mari, du yavam pour qu'elle... Euh, pour qu'on achète un terrain avec ça, et que euh, le mari et que Shimon ne mangera les fruits. Donc, on n'a à peu près rien compris, c'est normal, il nous manque une donnée de base pour comprendre ça. On a expliqué que lorsque le mari décède, lorsque Réuven décède, tous les biens de Réuven, ils sont tous à disposition pour, pour qu'il paye de l'actuba. Alors il y a, là il va falloir expliquer un petit peu mieux, il y a des biens mobiliers et des biens immobiliers. Les biens immobiliers, c'est vrai. Ils sont tous à disposition de... Euh, ils, sont, ils sont tous... Elle a, elle a, elle a, elle a, ils sont tous engagés pour payer la toile de Rachel. Mais en fait, il y a une petite finesse sur les biens mobiliers. De manière générale, les biens mobiliers ne sont pas engagés pour payer les dettes. C'est assez complexe, mais les biens mobiliers, il y, y a une logique forte à ça. Ouais, que les, les, les biens immobiliers, ils sont fixes, les gens se fondent sur eux, que si, en cas de problème, je récupère ton, ton argent. Mais qu'en cas de problème, que je récupère des biens immobiliers, que tu vas me vendre ta montre, ça que tu peux la vendre demain à quelqu'un, tu... c'est que les biens immobiliers, ils sont censés en mouvement. On ne on, on peut pas les fixer pour les engager en, en, en dette, d'accord On ne peut pas, mettre, on peut pas les, les, les engager pour les dettes. En l'occurrence, Rachami, il pense que lorsque le mari décède, c'est vrai que les biens de Réouven, ils sont engagés pour payer l'actua de Rachel. mais quels biens Que les biens immobiliers. Les biens mobiliers ne sont pas engagés pour payer la dette. Donc forcément, au moment où il va décéder, son frère, Shimon, il va directement, ses, son frère, Shimon, il va hériter déjà de tous ses biens mobiliers. Parce que c'est lui l'héritier, ça lui appartient. D'accord Ils ne sont pas engagés pour l'actua. Pour qu'ils puissent être engagés, parce que les biens mobiliers ne sont, ne sont pas engagés. Rabbi Meir, le premier de ils pensaient que les biens mobiliers sont engagés, on, peut, on se fonde même sur les biens mobiliers pour payer la Touba, entre parenthèses, la lacha retenue comme ça. Pas parce qu'on pense, comme lui parce qu'il y a une tacane dégonime plus tard, que même les biens mobiliers sont engagés pour payer la Touba. D'accord On va faire la parenthèse, on revient sur ça. Mais Rami, pense que les biens mobiliers ne sont pas engagés pour la Touba. S'ils sont pas engagés pour la Touba, ça veut dire quoi Ça signifie que maintenant, hein, lorsque Reuven décède, eh ben, on va pas, ils sont pas prévus pour payer la Touba, eux. Donc, Shimon, il va hériter de tous ses biens, ils ne sont pas engagés pour la Si Rachel, elle a envie, elle, elle souhaite veiller à assurer qu'il qu y ait de quoi se faire payer sa Touba en cas de problème, qu'est-ce qu'elle doit faire Elle doit, avant, je précise directement comme le elle explique, elle doit, avant que son mari décède, pendant qu'il est agonisant à l'hôpital, le pauvre, elle doit vite courir là-bas dans le champ et acquérir tous les biens, tous les biens mobiliers, et dire Tous ces biens mobiliers, je les garde pour me faire payer ma Touba. Là, puisqu'elle a pris ce qu'on appelle la prise de du de Dieu vivant de son mari, elle a saisi des biens immobiliers pour qu'elle euh, ait un potentiel de tubah ici. Dans ce cas-là, elle a réussi à, à figer son gage, à les engager pour euh, les engager pour son pour, pour elle. Et après, on va dire à son mari, on va dire à Shimon Yavam, écoute, maintenant c'est bien là, elles sont engager pour la tubah puisqu'elle a déjà fait un kinyan dessus, elle a, fait, elle a les acquis. Et dans ce cas-là, tu devras les prendre. Acheter avec ça un terrain et manger les fruits. D'accord C'est ce que la Michel me dit en fait. Que. À euh, Tlouchim, les fruits qui sont déjà détachés du sol, qui ont déjà été cueillis. et cuis, eh bien, Ben Ben, tout celui qui va devancer, il va les acquérir. Que Kadam si c'est lui qui a devancé, que la femme n'a pas le temps de venir les chercher que lui les a déjà pris, ça lui appartient. Mais Kadmai, et si elle a devancé, comme on a dit, qu'elle a devancé avant le décès du mari, elle est venue vite les saisir. Alors, il a kachben, car il faudra ensuite acquérir un terrain, et lui mangera ensuite les fruits de ce terrain qu'il achètera. K'nasa Maintenant, ça y est, on va parler d'autres choses. On a parlé de la chournée Yavam, que pour le moment, elle était encore en attente. La Mishnah, elle vient, elle va prendre maintenant une de à qu'on expliquera beaucoup plus dans la prochaine Mishnah. K'nasa, à De manière générale, tout Yavama, avant qu'on la marie, elle a un statut spécial. Mais dès qu'on la marie, elle devient la femme à part entière de Shimon. Et que quoi ça veut dire sa femme parentière, ça veut dire qu'ensuite Shimon pourra la divorcer, la remarier, c'est sa femme complètement, on ne dit plus que c'est une Yevama, d'accord On avait déjà évoqué la problématique, la Yevama, en théorie, c'est la femme de son frère, la femme de son frère, c'est l'inceste. La Torah elle a dit, écoute, pour faire la mise à deux on lève l'inceste. Dès qu'il s'est marié avec elle, même si elle divorce, il pourra la remarier, on ne dira pas que c'est elle, elle a interdit à cause des l'inceste avec quand même une différence avec une femme classique, c'est qu'au bout de match, dès que tu l'attends à l'inverse, Sauf que la seule différence, c'est ce qu'on a dit, que la tuva que Shimon devra lui payer, il ne devra pas la payer de ses propres biens, mais il devra la payer des biens que son premier mari, que Rouven, avait laissé pour se faire payer la tuva. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine ça alaikum.